Bonjour, euh, voilà, je suis à nouveau de retour euh, pour euh, vous expliquer euh, brièvement, euh, donc euh, je poursuis euh, sur le, euh, le sujet de, de mon projet professionnel quoi, hein, euh, euh, j'avais euh, publié précédemment euh, une, une de mes vidéos sur euh, YouTube, sur ma chaîne YouTube. Euh, euh, en expliquant euh, mon parcours professionnel et, et tout, tous mes objectifs, ce que je veux faire quoi, euh, voilà, bah, ma position euh, dans la vie active. Euh, bon, je, je refais euh, cette vidéo parce que apparemment ça a été, euh, ça a été incompréhensible. Ça n'a pas été compris envers les organismes comme Pôle emploi ou, ou euh, divers, euh, divers sites euh, des recruteurs. quoi Apparemment, euh, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête, hein, ce qu'ils veulent me, me faire faire, mais bon, euh, maintenant à mon tour, je veux... Euh, dire euh, mes positions euh, dans, dans tous mes parcours professionnels et ce que j'ai l'intention de faire, ce que j'ai l'intention de… Euh, parce que bon, comme je le redis, s'il y a à répéter, ben, euh, je le ferai autant de fois, mais euh, bon, moi, c'est euh, dans… Euh, dans la création d'entreprises, enfin, euh, plutôt en tant qu'entrepreneur, parce que, bon, euh, comme vous le saviez, hein, ceux qui ont regardé euh, précédemment mes, ma vidéo euh, professionnelle sur le sujet professionnel, sur tous mes parcours euh, dans ce milieu-là, ils le savent. Mais euh, bon, euh, là, je dis, euh, parce que... Euh, je, Enfin, je me répète à nouveau pour vous dire euh, mes positions dans ce domaine-là, quoi. Et bon, euh, euh, c'est vrai que dans mes parcours euh, dans le passé euh, professionnellement, ce que j'ai j'ai euh, employé, c'est euh, bon, depuis euh, 90 euh, fin 90 que j'ai commencé à'. à j'ai rentré euh, dans la vie active hein. et bon, auparavant je faisais des, des stages, c'était vraiment des formations, j'ai fait un peu tout, des stages euh, euh, qu'on insère euh, en tant que dans la formation professionnelle et tout ça, pour les jeunes. Euh, j'ai euh, touché dans tous les, les, les, euh, les parcours, quoi, hein, que ce soit périscolaire. Euh, euh, dans la collectivité, cuisine, euh, aide cuisinière, euh, euh, ménage, euh, j'ai fait de la couture, euh, j'ai fait un peu de tout dans, dans mon passé. Hein. Et donc là, euh, bon, là comme je, je poursuis, là, euh, depuis 90, 1990 que j'ai commencé à rentrer dans la vie active dans les entreprises, à travailler dans les entreprises. Jusqu'en 2004, j'ai travaillé dans, dans ce domaine-là oui. et dans, dans, enfin, en qualité de, euh, de femme de ménage. Voilà, j'étais que, euh, euh, j'ai fait que euh, dans le ménage. J'étais euh, même euh, hôtesse d'accueil une fois euh, dans un club de sport, quoi. J'étais temporairement dans, un, dans ce domaine-là, sachant que j'avais pas de niveau hein, dans ce domaine-là et pourtant ça se passait bien. Et sinon, bon, dans tous les parcours de 1990 jusqu'en 2004, j'ai que fait du ménage dans divers sites euh, employeurs, hein, tout ce qui est euh, dans le milieu hôtelier, dans le milieu euh, hospitalier, euh, j'ai fait euh, dans divers, divers euh, sites euh, des petites entreprises de bureau, j'ai fait du ménage, enfin, je, je fais que du ménage. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, je, je n'ai fait que ça. Et après 2004, j'ai mis à terme euh, tout ça pour, euh, pour faire des formations euh, dans le secrétariat médical. J'ai fait euh, tout. Euh, euh, progressivement, cette formation qui euh, me plaisait, quoi, hein, euh, moi je voulais la et tout, j'ai fait même à côté de ça, euh, parallèlement, j'ai fait des, des stages en entreprise, grâce euh, à l'organisme de formation où je défendais, et j'ai pu faire euh, quelques pratiques, quoi, je connais, hein, dans la pratique, euh, bon, c'est de là que j'ai pu faire des stages euh, euh, dans le niveau hospitalier, euh, j'étais en tant que secrétaire médical euh, pendant des mois, euh, six mois quoi, hein, j'étais six mois euh, en même temps dans le dans, le, le, le, le, dans un laboratoire. J'ai fait un stage. Et voilà, quoi, ça me plaisait, mais euh, suite à ça, comme je vous ai dit, euh, j'ai dû interrompre euh, la formation euh, du fait que j'ai dû m'occuper de ma maman euh, pour, euh, pour euh, m'occuper euh, quotidiennement de la vie euh, de sa vie quoi de financier euh, de, euh, financière tout ce qui pour euh, l'épauler euh, jusqu'au bout quoi et, euh, bon euh, j'ai mis à terme ma par formation parce que il me, euh, il me manquait euh, un an un, un an pour, euh, pour terminer la formation, mais j'ai mis à terme ceci pour euh, m'occuper de ma maman euh, en tant que mandataire familiale voilà, jusqu'en en 2008. Et suite à ça, ben, j'ai bon, fait pas mal de formations, hein. en 2005, j'ai fait hein, beaucoup de... Je sais en perfectionnement bureautique, euh, en informatique, euh, les programmations. Euh, euh, je sais euh, euh, installer euh, les composants d'un ordinateur euh, bon, ancien, d'un modèle ancien comme euh, des marques Intel, des choses comme ça. Je sais formater, je sais euh, mettre des mises à jour. Euh, euh, conditionner des euh, euh, programmes euh, informatiques. Enfin, je connais, mais je n'ai pas de niveau euh, à ça. Je n'ai pas de diplôme. Je suis pas de diplômée. J'ai des bases pour. Euh, euh, J'ai que des bases quoi. J'ai fait euh, même secouriste. Hein, je euh, grâce à à la formation de secrétaire médicale. J'ai tout fait tout en même temps une formation une première secouriste et assez petite quoi j'ai touché dans tous les sens mais maintenant euh, bon euh, euh, mon, mon seul but euh, c'est euh, dans la création euh, dans la création d'entreprise bon moi j'aime pas trop ce, ce terme dans la création d'entreprise parce que je, euh, sachant que euh, par la suite, je, je ne veux pas ouvrir euh, une PME ou, ou des choses comme ça. Moi, mon intention, c'est d'ouvrir à euh, mon propre compte sans, euh, sans euh, embaucher par la suite. Je veux ouvrir euh, personnellement, euh, pour moi, faire des prestations, euh, des services envers euh, des particuliers. En tant qu'aide ménagère, euh, euh, donc, euh, avec ça, je fais... Euh, euh, le ménage, le repassage, je m'occupe des animaux, je peux même m'occuper des enfants, occasionnellement, euh, périscolaires, euh, ceux qui ont des enfants, euh, mais dans, à partir d'un certain âge. Parce que moi, je n'ai pas appris de bébé, je pas appris euh, dans la nourrice, tout ça, mais je ne veux pas euh, aller euh, jusqu'au point... Euh, <rire> jusqu Sinon, ce que je veux faire, c'est dans ce domaine-là, euh, dans aide ménagère. Et là, actuellement, bon, je rends service, c'est quand même des prestations en, en ce moment, mais, je, mais euh, euh, sachant que euh, euh, les organismes me convoquent par force du fait que je dois me présenter euh, vers des recruteurs. Sachant que moi je ne veux plus dépendre d'un patron, je ne veux pas, euh, euh, je veux pas euh, euh, être fausse, euh, aller euh, envers les recruteurs disant que mes euh, objectifs, ce euh, que j'ai envie de faire, les, euh, les recruteurs, euh, eux, ce qu'ils vont me dire, euh, forcément, ils vont me dire bah, qu'est-ce que vous faites là si vous... Vous vouliez ouvrir à votre compte, c'est bien ouvrir à votre compte, quoi. vous n'avez rien à faire euh, euh, pour euh, être embauché. Moi, je, euh, je, je ne veux plus dépendre d'un patron, je veux plus... Euh, euh, c'est simple à comprendre, je veux pas euh, être plus clair que ça. Euh, euh, parce que, bon, euh, sur le fait... Euh, le euh, la loi travail nous oblige à, à avoir euh, tant d'heures, euh, à devoir, euh, devoir des comptes, euh, tout ça pour euh, payer des impôts, voilà, pour euh, devoir payer des impôts euh, et tout le monde doit subir. Euh, moi, euh, je, je n'ai pas à m'imposer, à, euh, à devoir, euh, euh, devoir travailler de, de 20 heures jusqu'à 39 heures. Euh, semaine si si, euh, si moi je veux moins d'heures je veux avoir euh, maximum 10 15 heures ou même 5 heures euh, à qui ça regarde euh, parce que on, la loi de travail nous oblige à, à devoir travailler sans temps, temps d'horaire par semaine euh, alors que non euh, moi j'ai l'intention d'ouvrir à mon compte déjà d'une, je veux avoir des des, euh, un planning libre de façon à faire euh, mes prestations euh, selon euh, le temps qu'il faudra que je mette sur le temps du travail. Mais on n'a pas à m'imposer à aller à un recruteur, euh, sachant déjà que je ne veux plus être dépendante du, du système. Euh, euh, parce que euh, je ne veux, euh, veux pas être dépendant euh, euh, au niveau des employeurs comme tout le monde le sait maintenant, hein, je ne vais pas me répéter à chaque fois, euh, voilà, euh, euh, parce qu'on est euh, suggéré à devoir euh, avoir un, un certain niveau euh, d'horaire pour, euh, pour devoir... Euh, au niveau des impôts, voilà, euh, c'est plus, euh, plus euh, parce que les gens qui veulent travailler plus, leur euh, souhait. Euh, mais moi, je n'ai pas à, à, à m'identifier à tout ce monde-là, voilà, je, euh, je ne cherche pas euh, plus ni, ni moins. Je euh, j'ai un objectif et euh, et que euh, tous ces organismes qui m'imposent, qui m'obligent à euh, intervenir dans, dans des réunions pour, faire, euh, pour pouvoir faire euh, une formation, euh, à quoi ça sert que j'irai euh, Ça va me servir à quoi à, à Rien du tout, je vais me déplacer. Je ne sais pas qu ce que ça, euh, ça peut donner pour moi. Quoi. Moi j'ai un objectif, je sais que ce que je vais faire dans mon avenir, euh, je connais mon plan, je, euh, ce que j'ai besoin prioritairement, c'est de faire euh, une formation pour, euh, la, pour être sous le registre en, en tant qu'entrepreneur. Que Déjà là on est soutiré. Alors qu'est-ce qu'ils veulent de plus euh, Voilà, c'est euh, euh, je ne sais pas, on est dans un système, euh, déjà, on nous oblige à aimer l'argent. Moi, je, euh, déjà, moi, je suis, je suis contre le système euh, monétaire. Moi, euh, je, je veux juste euh, de quoi vivre dignement. Je, je ne cherche pas à, à, à m'enrichir, à dire euh, voilà, euh, à me glorifier pour dire euh, voilà. Euh, je voudrais avoir de l'or, je voudrais avoir une belle voiture, un château, avoir une... Euh, euh, non, moi je ne veux pas euh, avoir un niveau euh, financièrement, euh, atteindre du niveau... Euh, euh, ne plus savoir quoi en faire de l'argent, moi je ne veux pas ça. Je ne suis pas une dingue de l'argent. Euh, moi, on ne fait pas ce qu'on veut de moi. Moi, j'ai mes positions. Je, je veux faire ma vie comme bon me semble, je n'ai pas à, à faire plaisir, euh, sachant on, on est déjà euh, euh, dépendant du système. Euh, Qu'est-ce que vous voulez de plus Moi, je ne sais pas, mais euh, bon, moi j'ai mes positions, je sais de quoi en tenir sur mon, sur mon avenir. Voilà, ce n'est pas euh, si compliqué à comprendre quoi. Euh, moi, ce que, ce qui, ce, que je, ce qui est prioritaire pour moi, c'est la formation de, de la semaine obligatoire pour faire la, pour être sous le registre en tant qu'auto-entrepreneur. Après, je peux me lancer. Je, je me lancerai quoi. Euh, mais, moi, je ne veux plus dépendre d'un patron. Voilà, c'est tout. Voilà, je ne peux pas vous expliquer plus que ça. Euh, c'est un domaine qui me tient tant à, à cœur, quoi. Je, je veux l'aboutir. Et bon, moi, euh, rien ne me sert d'aller dans, des, dans des, des propositions de formation, des, les recruteurs, euh, sachant que euh, je, vais, je vais embêter euh, tous les recruteurs euh, en, disant, euh, en disant que je vais ouvrir à mon compte. Les recruteurs, c'est pas ce qu'ils recherchent. Hein, euh, eux, ils veulent quelqu'un à qui compter. Euh, euh, ce n'est pas le profil euh, qu'il qui leur faut pour eux. Euh, moi, je vais euh, aller chez recruteurs, cherche, euh, certes, je vais aller euh, je vais chercher mais je perds un temps colossal en faisant comme ça. Alors autant mieux de me laisser euh, librement sur mes choix et je le ferai progressivement. Je ne je m'active pas. Je, euh, déjà moi, je ne euh, euh, je cherche, je, je cherche pas activement un travail envers un employeur. Si je veux ouvrir à mon compte euh, c'est pas pour aller en faire un employeur euh, pour dépendre euh, d'un patron. Moi je ne veux plus dépendre d'un patron. Je ne veux pas m'efforcer à, à être fausse, à dire euh, voilà, je n'ai pas le choix, il faut que je faut que je euh, souvienne à mes besoins euh, financiers. Sinon euh, euh, sinon euh, j'ai plus rien pour pouvoir vivre. Euh, on des, malheureusement, on ne dépend que de l'argent. Mais moi, je veux vivre dignement, je veux vivre selon mon, euh, euh, mon cadre de vie, ce que j'ai envie de faire. Euh, on n'a pas à, à m'obliger, ce que je dois faire dans ma vie. Euh, C'est quand même quelque chose. Quoi. -dire, moi, je je sais de quoi en tenir, comme, comme je redis, et j'ai un objectif, c'est d'ouvrir à mon compte en tant qu'aide à la personne, et prochainement je vais faire euh, euh, cette formation qui est, bon, plus ou moins importante, mais afin de, de me lancer dans… À faire des prestations et des services envers des particuliers. Moi, je veux faire ça. Voilà. Voilà. Euh, malheureusement, on vit dans un monde où euh, on est dépendant que de la, la valeur monétaire, il n'y a que ça dans la vie. Et, les gens, plus, euh, ils ont, plus ils ont de l'argent, plus euh, ils en veulent. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Pas, moi, je veux vivre dans le juste milieu à mon propre rythme, euh, c'est tout. On n'a pas à me dire ce que je dois faire euh, dans mon cadre de vie. Euh, je suis décisive dans ma vie, je sais de quoi en tenir. Je suis mûre comme femme, je ne suis, suis pas paumée. Hein, euh, euh, si c'est pour euh, activer sur mes recherches d'emploi, je ne recherche pas activement un emploi. Euh, je ne sais pas comment vous dire autrement, c'est <rire> compliqué sinon, hein? euh, moi je veux pas cacher la face, moi je veux euh, sur mes ambitions, sur ce que j'ai envie de faire, euh, sur mon objectif, euh, sur mon projet, euh, je me lance comme ça. C'est je ne sais pas comment vous convaincre autrement, et puis même euh, euh, si les gens ils veulent avoir plus d'argent, ils veulent faire euh, en sorte de, que leur milieu soit bien, euh, bon ils ont peut-être des familles nombreuses, euh, mais moi euh, étant seule, euh, pas pas, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas besoin de plus quoi, je, euh, je veux vivre à ma... Juste valeur, je ne veux pas, de toute façon, comme je le redis, je ne suis pas dingue de l'argent. Euh, voilà, moi je veux faire volontairement ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est tout simple. Euh, voilà, c'est cette entrevue là, euh, actuellement, c'est pour euh, brièvement expliquer à tous ces organismes le, le recruteurs et puis euh, tous les des sites euh, de ce genre-là comme Pôle emploi ou euh, de dire euh, ce que je pense et puis ce que j'ai l'intention de faire sur mon parcours euh, professionnel. Euh, et et s'ils si, euh, ont un doute, ils vont sur voir sur euh, la, la vidéo que j'ai publiée précédemment concernant le... Euh, le projet que je veux faire professionnellement, voilà, c'est tout. Bah écoutez, euh, je, je vous remercie de d'avoir euh, visionné cette vidéo et j'espère avoir convaincu pas mal de, de recruteurs ou de, de, de sites de, de formation des choses comme ça. Voilà, pour ne pas mentir euh, sur le système, quoi. je ne veux, veux pas cacher des euh, choses que je ne veux pas faire. Euh, sachant que je suis derrière ça, je suis obligée de le faire et que je n'ai pas envie de le faire. Euh, moi, il est hors de question de faire des, des choses pareilles. Quoi. Euh, si c'est pour avoir un mal-être ou euh, non, moi je ne veux pas subir à nouveau ce genre de vie là. quoi moi je veux recommencer tout à zéro et puis faire des choses telles quelles, à mon rythme et point barre. Voilà, je, je pense être concret là-dessus, avoir, euh, euh, avoir convaincu euh, un maximum de gens qui, qui, veulent, euh, euh, voilà, qui, qui veulent me croire. Maintenant, je ne me demande pas à me croire. Hein, moi, je dis ce qu'il y et puis c'est tout, quoi. Bah écoutez, euh, maintenant, je vous laisse. Hein, et puis, euh, merci encore. Hein, et et euh, je vous souhaite une, une bonne journée, enfin, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, et plein de bonnes choses. Hein. Allez, au revoir.